Bienvenue sur Xbox Live.fr et on va vous parler aujourd'hui de Monster Hunter World Iceborne euh, qui sort eh bien, le 5 septembre 2019 euh, sur tout un tas de consoles dont la Xbox One et la Xbox One X, bien entendu le jeu étant optimisé. Alors on a eu la chance d'essayer le titre pendant euh, 4 heures euh, chez euh, Capcom et euh, nous avons le droit de vous en parler. Alors quand je dis que nous avons le droit de vous en parler, je prends... Euh, une grosse précaution puisque nous avons une NDA comme on dit dans le milieu, une clause de confidentialité qui est quand même assez énorme et qui nous empêche de dévoiler beaucoup beaucoup de choses donc on va essayer de rester centré sur ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu ressentir surtout manette en main l'idée étant que vous puissiez vous faire bien entendu une, bah, une vision de ce que de ce qu'a offrir cette extension qui sera d'ailleurs la seule extension payante, Capcom a bien insisté là-dessus ils veulent absolument offrir une, une aventure eh bien, qui soit complète aux joueurs qui ont déjà fini Monster Hunter World puisque c'est la première nouveauté pour atteindre la nouvelle ville de Sediana, il faudra déjà être au niveau chasseur 16 hein, pour pouvoir y accéder et donc avoir déjà pas mal passé et roulé sa bosse en fait sur Monster Hunter World. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi Monster Hunter World qu'est-ce que c'est C'est eh bien le la tentative bien réussie de Capcom pour euh, on va dire, euh, moderniser et surtout euh, essayer d'agrandir son spectre de joueurs, euh, puisque en fait en janvier 2018, quand Monster Hunter World est sorti, euh, l'idée était de rendre euh, bah, cette série qui est quand même euh, assez âpre, assez ardue, euh, beaucoup plus euh, accessible et beaucoup plus en fait... Euh, bien euh, ouverte vers le multijoueur avec de la facilité pour rejoindre ses amis avec eh bien, des chasses euh, à plus grande envergure euh, voilà de le moderniser et de euh, sortir du gameplay un peu euh, old school euh, des anciens épisodes euh, franchement euh, des, des épisodes qui étaient euh, réussis mais il fallait vraiment rentrer à l'intérieur pour pouvoir euh, pour pouvoir comprendre les mécaniques de jeu alors c'est toujours le cas dans Monster Hunter World ça l'est d'autant plus dans Monster Hunter World Iceborne dont on va parler là mais en tout cas c'est vrai que le titre était à première vue plus accessible pour tous. Alors rapidement de quoi est-ce que j'ai le droit de vous parler euh, sur l'histoire. Euh, je ne peux pas vous dévoiler un peu comment est-ce que euh, les événements vont euh, se produire. Mais euh, en fait, vous allez dans la ville euh, de Monster Hunter World, parler à euh, une personne qui va vous donner une quête, euh, qui tourne autour des Legianas en fait qui ont migré. Et euh, en fait, il faut enquêter de savoir pourquoi est-ce que les Legianas sont en train de euh, quitter la région. C'est un peu le mystère à résoudre. Et tout ça va vous emmener en fait sur une nouvelle île. Cette île, en fait, ce nouveau continent qui est recouvert par les glaces sera le terrain de jeu d'Iceborne. sachant que ce que nous avons pu essayer, en fait, c'est le début du titre et les premières chasses, en fait, du titre qui vont mener à la construction de la nouvelle ville, Céliana. Une ville d'ailleurs qui, ben, qui est toujours aussi complète en termes d'artisans, en termes de, de personnes qui vous donnent des quêtes, de personnes qui vont vous permettre de crafter des objets, de crafter des potions, d'étudier la faune, la flore du, du titre. Les chasseurs de succès devraient s'en donner encore à cœur joie. Donc une ville qui est très complète et qui a l'avantage d'être beaucoup plus condensée, beaucoup plus ramassée, ce qui fait qu'on perd moins de temps à faire des allers-retours euh, à droite à gauche alors on a pu euh, s'essayer au niveau du gameplay en fait à trois combats euh, notamment, alors on pouvait faire ce qu'on voulait hein. moi j'ai choisi de, de poursuivre la, la quête principale, sachant qu'on n'avait pas le droit de, de toute façon de filmer et d'enregistrer pardon euh, les quêtes secondaires euh, je peux simplement vous dire qu'il y en a bien entendu euh, plusieurs que vous pouvez récupérer sur les tableaux de quêtes euh, dans Celiana. que ces quêtes sont de rang maître forcément puisque euh, vous avez en fait euh, un rang qui est très élevé euh, dès l'instant où vous abordez euh, Iceborne et donc du coup bah vous en avez quand même un sacré paquet qui vous demanderont d'ailleurs euh, peut-être de revenir en arrière dans euh, le monde de Monster Hunter World mais je me tais et je ne vais pas plus loin. Donc qu'est-ce qu'on a pu euh, qu'est-ce qu'on a pu euh, essayer bah déjà un combat contre euh, le Beotodus qui est le premier monstre que vous pouvez voir ici, euh, monstre qui a la particularité de s'enfouir complètement euh, sous la neige. Et, alors, j'ai pas le droit de vous dire comment est-ce qu'il faut le battre, hein. c'est pareil, hein. je, je vous jure, euh, on a une, une clause de confidentialité, on a l'impression que, que le titre sort dans deux ans et qu'il faut tout garder secret. Alors, on n'a pas le droit de vous, vous donner ses points faits, mais globalement, en fait, c'est une saloperie qui rentre sous la neige et euh, qu'il va falloir bah, sortir de la neige pour pouvoir, euh, pouvoir la battre. Euh, sachant que ça permet, en fait, de voir les, les premières nouveautés, en fait, de ce Monster Hunter euh, Iceborne, euh, première nouveauté qui réside notamment dans l'utilisation du grappin. Un grappin qui va vous permettre, et eh bien, euh, tout simplement de grimper sur le dos de vos adversaires, à la manière d'ailleurs d'un Shadow of the Colossus, euh, puisque vous pouvez, voilà, vous agripper exactement comme je suis en train de faire ici, et de taper, en fait, de mettre des grands coups d'épée euh, sur euh, l'adversaire. Une fois que vous êtes agrippé, d'ailleurs, euh, sur l'adversaire, vous avez la possibilité, euh, également, et eh bien, euh, de vous déplacer sur son corps, alors de manière... Euh, assez limitée, on n'est pas non plus dans un Shadow of the Colossus, mais vous pouvez vous déplacer tant que votre jauge d'endurance n'est pas mangée. Euh, cette jauge d'endurance, alors, euh, vous la voyez toujours euh, en haut à gauche, hein, on a la barre de vie euh, qui diminue euh, à vue d'œil, en dessous on a la jauge d'endurance, et encore en dessous, la barre d'usure de l'arme. La jauge d'endurance, elle est... Euh, Effectivement, très importante, il faut la survie parce que, en gros, c'est votre survie qui en dépend. Quand la jauge d'endurance est en bas, euh, alors c'est terminé quasiment, puisque euh, bah, vous n'avez plus d'endurance, vous ne pouvez pas taper, vous vous essoufflez tout de suite, et vous allez voir que dans Monster Hunter World Iceborne, l'endurance baisse. Euh, J'allais dire, sans mauvais jeu de mots, elle fond comme neige au soleil, euh, pour la bonne et simple raison que là, il n'y a pas de soleil et il y a de la neige, et cette neige va être, euh, au final... Peut-être votre plus grand ennemi dans le titre, je vais y revenir juste après, parce que c'est contre les éléments que vous allez devoir lutter plus que contre les ennemis, même si, globalement, ceux-ci sont quand même extrêmement corsés sur les trois combats qu'on a eu à mener, le Beotodus était, euh, était peut-être euh, le, le combat le plus difficile avec bien entendu la vipère de la fin de vidéo que vous verrez euh, tout à l'heure et qui est une saloperie qu'on trouvait déjà, il n'y a pas d'autre mot, hein, qu'on trouvait déjà dans Monster Hunter World mais là on la retrouve en version... Euh différentes, je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Donc, je vous disais, je vous parlais de la neige, alors la neige, pourquoi est-ce que c'est un élément important du gameplay Parce que cette neige, elle va en fait être véritablement votre adversaire principal, elle va faire diminuer drastiquement votre, eh bien, votre endurance, dès l'instant où vous êtes dans la neige, vos mouvements sont réduits et surtout vous avez un malus en fait, qui est symbolisé par les petites flèches bleues qui descendent en bout de barre. Ce malus qui bah, euh, va vous pénaliser, comme tout malus bien entendu, va vous pénaliser très fortement puisque vous allez devoir eh bien, le contrer en prenant notamment euh, des boissons chaudes euh, que vous allez devoir confectionner. Alors euh, les boissons chaudes, de ce qu'on a pu essayer en fait, se confectionnent avec des, euh, des fleurs de piment qu'on ramasse, avec des piments qu'on qu ramasse euh, un peu partout. Euh, sur la carte avec euh, eh bien, ce système de craft qui a été remanié on peut maintenant donner des ordres de priorité euh, au euh, craft et surtout faire en sorte que le jeu euh, eh bien, réalise automatiquement ses crafts dès l'instant où vous avez les bons ingrédients euh, dans votre inventaire ce qui est plutôt pas mal parce que du coup on ne perd pas de temps en fait à, à confectionner, à ouvrir les menus et à confectionner euh, des potions puisqu'on a en fait choisi euh, les potions que l'on veut euh, que l'on euh, que l'on souhaite acquérir. Euh, ce qui est plutôt pas mal euh, ça, ça permet vraiment de, de gagner en fluidité et surtout de jamais être à sec alors sauf si vous êtes à sec bien sûr euh, d'ingrédients mais ça ça fait partie de Monster Hunter World hein. il faut ramasser un peu euh, tout ce qu'on trouve et d'ailleurs euh, ce qui est euh, pour l'anecdote euh, le, la démo, en fait, euh, qui nous a. Enfin, la version pardon, à laquelle on a pu jouer, qui est une version euh, preview, hein, euh, une version plus avancée que celle à laquelle on avait déjà pu s'essayer euh, à l'E3. Donc, cette version sur laquelle nous avons pu jouer euh, est, une, est une version dans laquelle les développeurs avaient complètement boosté euh, le nombre de potions, à l'exception. Euh, des boissons chaudes qui n'étaient pas euh, présentes et qu'il fallait faire euh, soi-même ou en tout cas je ne les ai pas trouvées dans les nombreux menus euh, que nous avions à disposition alors on avait des potions de, de vie, des potions d'endurance euh, des potions du diable pour augmenter sa force euh, en veux-tu, en voilà mais par contre les, euh, potions, euh, les potions pour remonter la chaleur pardon les boissons chaudes, on en avait euh, très très peu il fallait les faire nous-mêmes ce qui était plutôt bien parce que ça a permis de tester justement ce mécanisme de craft alors là vous pouvez voir que euh, c'est invité à la fête un bambaro qui est le deuxième monstre en fait qu'on a pu euh, affronter juste après que vous verrez euh, dans la suite euh, de la vidéo. Mais j'en ai pas fini avec la neige parce que je vous disais que cette neige en fait elle était importante, elle réduisait vos déplacements et euh, votre endurance. Et euh, pour euh, autre anecdote peut-être et que j'espère intéressante en tout cas, euh, sachez que euh, les types qui sont responsables en fait, de la confection de la neige dans Monster Hunter World euh, sont déjà ceux qui ont travaillé euh, sur on va dire une grande licence de Capcom qu'on aimerait voir revenir. Euh, dans une version qui se rapproche plus de, du premier et du deuxième épisode, et qui oublie le fiasco du 3. Alors, si vous n'avez pas reconnu Lost Planet, je ne peux plus rien faire pour vous, mais en tout cas, voilà, l'équipe de développement euh, qui s'est centrée sur la neige est la même que celle qui a euh, réalisé en fait, euh, Lost Planet, ce qui veut dire qu'on euh, a quand même des experts à la manœuvre. Vous pouvez voir que euh, le Béotodus, en fait est sorti, de, est sorti de la neige. Alors, Les combats hein, demandent beaucoup d'abnégation, pardon, et euh, il faut vraiment, vraiment... Euh, bien comprendre les mécaniques de jeu vous voyez là il est mort, alors quand il meurt hein, le, le, quand chaque ennemi meurt bien entendu vous pouvez euh, ramasser euh, du loot, le loot va dépendre alors j'ai pas le droit de vous en donner le détail, vous imaginez bien euh, le loot va dépendre bien entendu de plusieurs paramètres premier paramètre, euh, est-ce que vous avez cassé ou non toutes les parties de votre adversaire et puis deuxième paramètre bah, est-ce que vous avez euh, bien tout ramassé parce qu'il ne faut pas oublier euh, d'aller fouiller bien sûr le cadavre du monstre, il euh, n'y a pas que ce qui tombe autour, il y a aussi le, euh, le cadavre en lui-même à dépecer, ça fait partie de la chasse, euh, tout ça vous donnant des matériaux plus ou moins rares, qui vont vous servir à aller crafter euh, des armures, sachant que euh, l'armure que je porte en fait ici est une armure dite spéciale, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est le petit twist scénaristique en fait pour justifier euh, la neige et le fait que vous conserviez vos armures, euh, la super armure que vous, êtes, que vous avez mis des centaines d'heures à crafter dans Monster Hunter World, pourra être réutilisé dans Iceborne, bien entendu, mais par contre, les développeurs ont prévu en fait ce qu'ils appellent une armure spéciale qui est une, une surarmure qui se pose par-dessus l'armure principale qui ne modifie pas ses stats, mais en fait, en gros, c'est un skin euh, qui vous protège, on va dire, un peu du froid, c'est histoire de dire que vous avez quelque chose euh, sur vous euh, qui euh, fait que vous pouvez affronter la Toundra de manière assez simple. Donc là, j'ai fini la quête, l'expédition, je retourne au QG, euh, bien entendu, et on va enchaîner en fait avec. Euh, la deuxième scène euh, qui, euh, qui va en fait être consacrée euh, au combat contre le Bambaro avec comme euh, possibilité que nous allons voir euh, immédiatement qui est en fait... Euh une, un des moyens de, euh, on va dire, se protéger du froid. Alors avant, on peut voir qu'on a encore les navicioles un peu partout et surtout les écofacts euh, où, alors c'est le signe qui permet en fait de se renseigner sur les différents euh, monstres que vous allez croiser et bestiaux. Et euh, ces, ces écofacts, d'ailleurs, euh, bah, on a pu en voir un certain nombre. Je pense que les chasseurs de succès vont s'en donner euh, à cœur joie puisque vous avez encore bien entendu euh, des missions encyclopédiques et euh, académiques à les remplir, à pouvoir eh bien, documenter complètement euh, le euh, nouveau monde d'Iceborne. Alors là on est dans une source chaude, euh, source chaude vous allez voir l'impact immédiat euh, sur euh, les, euh, les, la jauge endurance en fait, qui va se remplir euh, immédiatement. En fait on se réchauffe et on repart en fait euh, frais comme un gardon. Enfin, en tout cas, on repart réchauffé et on peut aller affronter le froid de manière plus, plus facile grâce à ces sources chaudes. Donc, faut pas hésiter à ça à l'intérieur. C'est un bon moyen, notamment d'aller aiguiser son arme puisque la barre en dessous de la jauge enduite et la jauge d'usure de l'arme et d'ailleurs juste en dessous. Les deux petites capes en fait sont des on va dire des, des capes que vous pouvez utiliser comme des objets qui vont faire en fait des bonus comme par exemple la possibilité d'esquiver de manière plus simple ou des bonus de force pour ce qui est des on va dire des capes qui sont euh, équipé ici vous notez aussi la vie du palico euh, juste en dessous alors la, la cinématique euh, d'introduction du bambaro alors le bambaro euh, c'est euh, aussi euh, une grosse bestiole euh, bien sympathique euh, qui est euh, capable et eh bien de euh, on va dire de porter des troncs et des rochers et euh, de vous faire euh, très très mal avec de gros gros dégâts de zone ce qui va me permettre d'ailleurs de vous parler euh, notamment des hitbox euh, du jeu qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été corrigés enfin elles n'ont pas été corrigées disons que les hitbox sont propres à l'univers de Monster Hunter World et que euh, on ne parle pas ici d'esquiver au pel de vous euh, m'avez compris vous avez complété tout seul Après, puisque euh, là on est quand même dans des hitbox qui sont euh, extrêmement large avec euh, des adversaires qui touchent alors même que vous pensiez avoir euh, esquivé on n'est pas dans des esquives à la Sekireo ou dans des esquives à la Dark Soul, Là, on est vraiment euh, dans quelque chose qui est on euh, dire en, en gros et qui possède euh, sa propre mécanique, allez vous dites bonjour au Bambaro, alors le Bambaro c'est un espèce de croisement euh, illégitime et un peu crado entre quoi Allez, on va dire un caribou un bison, puis peut-être des petites pattes de lapin à l'avant ou de kangourou enfin en tout cas c'est une énorme, euh, qui par Contre euh, ne donne pas tellement de fil à retordre, on va dire que c'est euh, quand même euh, plus simple à désinguer euh, le bambaro euh, que le béotodus euh, vu euh, juste avant. On peut noter quand même hein, au passage la, le, le soin qui est apporté par les équipes euh, de développement chez Capcom hein, pour et euh, eh bien euh, rendre des. Des, euh, des monstres à la fois crédibles et, euh, et gigantesques et, euh, et surpuissants, hein. on a vraiment un gros gros travail, toutes les créatures qu'on a pu croiser sont vraiment à la fois criantes de vérité et en même temps elles font très peur euh, on est franchement dans un univers euh, à l'imaginaire qui est euh, extrêmement développé alors voyez là le combat contre le Bambaro, en fait c'est pas forcément le combat le plus palpitant que j'ai eu à mener euh, puisque euh, en restant au final, sous euh, les pattes du Bambaro, on peut euh, lui faire euh, très très mal, euh, et surtout on peut euh, lui faire mal sans se faire trop toucher, il a une attaque de zone, ah, pardon, j'ai pas le droit de vous parler des attaques ni des points faibles des monstres, donc je m'arrête tout de suite, mais sachez en tout cas que euh, vous pouvez euh, le cartonner très simplement comme ça. Vous avez vu que là je me suis fait éjecter parce que j'ai essayé en fait de m'accrocher euh, à son visage, donc euh, on, a, euh, on a tout de suite en fait euh, la réaction du Bambaro, et voyez là j'ai tapé la jambe, et en fait on n'a pas de barre de vie hein, sur les monstres, hein, dans Monster Hunter mais euh, on voit par contre les dégâts apparents euh, sur les adversaires et vous noterez en bas à gauche, euh, juste à côté de la mini à droite de la minimap, un épogramme qui euh, en fait euh, renseigne sur l'état de santé du monstre. Euh, là vous voyez qu'il y a un Beotodus d'ailleurs qui s'est euh, joint euh, au combat, ça arrive très fréquemment euh, que euh, les, euh, les autres monstres de l'univers en fait, interagissent avec euh, le combat que vous êtes en train de mener. Et viennent euh, soit vous aider, alors ça peut être une tactique. Hein, euh, J'avoue que c'est une tactique sur laquelle que, euh, à laquelle j'ai eu recours en fait euh, d'attendre euh, que euh, bah, l'un des deux monstres en fait, soit affaibli de l'autre. Et d'ailleurs, il y a carrément des joueurs qui en fait en profitent pour capturer un ou deux monstres euh, une fois que ceux-ci euh, sont suffisamment faibles. Alors, on les voit, ils boitent, euh, ils, sont, euh, ils sont mal en point. Euh, toujours est-il que là, vous voyez, euh, le euh, le Bambaro, en fait s'enfuit. Euh, et, et derrière, le Beotodus va continuer, à me poursuivre, va même d'ailleurs euh, m'attaquer euh, en fait par derrière. Euh, ce qui veut dire que quand je vais arriver euh, devant le Beotodus, le Bombarro, enfin devant le Bombarro, le Beotodus sera euh, avec moi et euh, continuera à attaquer. Enfin, sera avec moi. Vous voyez, là, il attaque, ding. Hop. donc je me, suis fait, je me suis fait dégommer mais on va, ça va permettre d'aller jusqu'au jusqu banc de vous voyez que le personnage d'ailleurs est un coin, il faut toujours secouer les sticks pour pouvoir, pouvoir avancer ma barre d'endurance a réduit drastiquement suite à cette attaque et là franchement je, je, suis, je suis dans le caca hein, tout simplement et bien entendu le montage fait que je vais gagner mais, mais, mais globalement j'ai pas réussi à cet essai là alors d'ailleurs ça me permet de, de vous parler de, de cette mécanique qui n'a pas changé vous savez que pour remplir les quêtes vous avez des conditions une condition de temps alors généralement les quêtes sont limitées entre 30 et 50 minutes pour les chasses de gros monstres en tout cas les chasses que nous avons eu à effectuer euh, ici euh, ont été limitées à 50 minutes et à un certain nombre de euh, on va dire de, de retour au camp par chaos. Euh, notamment en fait je crois que c'était 3 ou 5 en fonction des euh, en fonction des, euh, des, des comment dire euh, des, des missions, vous voyez qu'il a d'ailleurs le, le bambarou en fait a chopé un tronc d'arbre alors ce coup là pour nous c'est quasi one shot hein. quand il vous fonce dessus avec le tronc euh, c'est mort euh, directement euh, là les deux monstres étant en train de, de, de s'affronter, j'en ai profité pour aller reprendre des potions euh, ces potions sont dans un menu déroulant menu qui est euh, il faut le dire hein, extrêmement abscon si vous n'avez jamais joué à un Monster Hunter, euh, bah, vous ne pouvez pas comprendre ce que, ce que je vais dire, mais vraiment, il euh, y a soin à apporter en fait, à l'ergonomie des menus, euh, même si ça a été, on va dire, un peu simplifié euh, dans, euh, dans les raccourcis, dans le craft automatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, ça reste quand même des menus qui sont euh, extrêmement compliqués euh, à manipuler. Euh, pour aller mettre un objet en raccourci, euh, il faut 5 ou 6 manip. Enfin bref. Euh, on est dans quelque chose qui n'est pas pensé pour être vraiment accessible euh, au premier coup. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose à prendre. pas oublier, bien sûr, de refaire le plein quand on retourne au camp. Vous pouvez vous reposer aussi, mais attention, encore une fois, à la limite de temps, parce que euh, non seulement l'ennemi fuit, comme vous pouvez le voir ici, mais en plus, l'ennemi va se reposer. C'est-à-dire que si vous vous reposez et que lui, en fait, vous attendez trop de temps avant de revenir vers lui, la conséquence, est qu'il va se soigner et là... Euh, bah vous repartez pour un tour, hein, mais il va falloir l'avoir en de euh, X millions, le temps qui va, euh, qui va vous rester. Donc le combat contre, euh, contre le Bambaro, euh, bah, en restant entre ses jambes, ça, ça fonctionne très très bien, et ça permet de voir aussi euh, qu'il y a euh, toujours les mêmes soucis de caméra, c'est-à-dire que la caméra elle s'emballe. Le ciblage n'est pas non plus d'ailleurs... Euh on va dire, euh, remanié, euh, vous vous retrouvez en fait à pouvoir cibler plusieurs parties euh, de l'adversaire, ça c'est euh, assez habituel, mais euh, vous vous retrouvez souvent en fait, voyez, euh, à cibler euh, un autre monstre que celui que vous vous bah, initialement euh, visé euh, c'est assez euh, assez déroutant parce qu'en fait il faut prendre l'habitude de euh, en fait de déloquer de se remettre en fait sur le lock de l'adversaire pour pouvoir euh, pour pouvoir et eh bien repartir euh, repartir à l'assaut euh, sachant que vous pouvez user et euh, surabuser du grappin c'est quand même une bonne technique pour euh, esquiver euh, les coups et vous rapprocher euh, du monstre à chasser euh, le plus facilement euh, le plus facilement euh, possible là vous voyez que euh, j'ai plus d'endurance donc en gros je suis en galère pour pouvoir m'accrocher euh, m'accrocher au monstre, d'ailleurs je voulais viser le Bambaro et c'est le biotodus que j'ai chopé bah enfin, ça c'est des choses qui arrivent euh, qui arrivent assez souvent et mon personnage est complètement HS parce que euh, pas de potion de chaleur euh, pas de potion de soins et donc euh, du coup, euh, bah voilà, mon endurance elle est, euh, elle est minime là-haut alors je suis un warrior, hein, je continue la lutte mais, euh, mais globalement, euh, voilà, on va euh, on, on va pas forcément y arriver simplement euh, par contre, euh, vous noterez que sur la droite, en fait, il y a une espèce de tertre en fait, sur lequel on peut grimper euh, il y a comme ça, dans les cartes qu'on a pu dans les zones qu'on a pu explorer un certain nombre de points en hauteur euh, que vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir eh bien, euh, utiliser euh, pour euh, après aller euh, sauter directement euh, sur euh, la tête de l'adversaire et euh, essayer de prendre, alors ça peut permettre de soigner, ça peut permettre de récupérer son souffle mais attention parce que euh, tous les éléments du décor que vous pouvez voir en fait euh, au milieu des arènes euh, sont destructibles et bien évidemment euh, les monstres ne se priveront pas de les dégommer et euh, de euh, s'en servir et eh bien pour bah, vous latter en fait si vous êtes dessus vous attendez trop longtemps euh, le monstre là il est occupé avec le Beotodus, mais le Bambaro euh, va tout simplement euh, le euh, défoncer avec vous dessus ou pas c'est pas important pour lui euh, sachez qu'après vous pourrez bien entendu euh, plus l'utiliser lorsqu'il l'aura euh, cassé, vous voyez, il a commencé son entreprise de déconstruction. Alors là en fait j'ai essayé honteusement de lui sauter sur le dos mais comme je n'ai plus euh, d'endurance euh, la tentative a euh, lamentum, <rire> lamentablement euh, échoué. Vous pouvez voir d'ailleurs que les blessures en fait, euh, sur, son, euh, sur ses jambes euh, ont, euh, ont plus ou moins euh, guéri et d'ailleurs que son électrocardiogramme ne bouge pas. Alors là elles sont remises, j'ai réussi à le déséquilibrer, on est encore là en, dans le, le cœur du gameplay de Monster Hunter World, quand vous avez fait tomber un monstre, bien entendu il est plus faible, et vous pouvez en profiter pour attaquer soit les parties du corps qui vous intéressent de découper pour pouvoir pour pouvoir, comment dire, ben récupérer le loot adéquat, soit simplement eh bien, aller le latter et l'achever si vous êtes à court de temps. Donc là, je vous ai passé la fin du combat, nous avons réussi quand même à... Euh, le battre et je voulais vous montrer en fait un autre environnement qu'on a pu euh, explorer. C'est une caverne de glace, alors toujours guidé par les navicioles hein, qui sont toujours très très présents à, à l'écran. Euh, là, ça ne déroge pas euh, à, cette, à cette règle. Et euh, cette caverne en fait avec des geysers d'ailleurs qui sortent du sol. Donc, moi je vois un geyser, qu'est-ce que je fais bah, Je vais aller tester, voir qu'est-ce qui se passe si je m'amie dessus. Bah voilà, je décolle et je m'éclate la tronche. Euh, sachant qu'il n'y a pas de dégâts de chute, hein. vous pouvez sauter de la hauteur que vous voulez tant qu'il y a un sol en dessous. En tout cas, moi j'ai pas été limité le camp de base euh, de, euh, de, de départ de quête en fait euh, que vous avez instauré avant de avant d'entrer de, avant dans Celiana euh, se situe euh, en hauteur. Et vous pouvez sauter d'une hauteur assez conséquente, il euh, n'y a, a pas de problème. Alors, avant de, de rencontrer la vipère, quelques mots sur, sur la technique. Alors, on a pu capturer sur une PlayStation 4 Pro, vous allez me dire, c'est très original pour un site Xbox, mais en tout cas, c'est le partenariat entre Capcom et Sony pour la présentation de ce jeu. Donc on est en 4K, euh, le HDR n'est pas activé, les tests de framerate qu'on a pu euh, effectuer euh, montrent que le jeu euh, tourne entre 35 FPS et euh, atteint les 60 dans les zones les plus calmes. Mais globalement on ne descend jamais en dessous de 35 FPS avec euh, un framerate qui n'est pas stable mais qui par contre euh, reste toujours euh, au-dessus de 35 et donc euh, assure une fluidité qui est euh, assez conséquente pour de la console de salon. On n'a pas de baisse de framerate, on n'a rien vu de très gênant et heureusement d'ailleurs, parce que même quand l'action s'emballe il faut que ça reste assez lisible, on a déjà les problèmes de caméra. Vous voyez la vipère ici. Euh, le soin apporté d'ailleurs aux personnages et aux cinématiques, il y a beaucoup de mise en scène, euh, en tout cas dans ces 4 premières heures de l'aventure, d'ailleurs à la manière d'un Monster Hunter World, hein, son intro était euh, assez longue, assez bavarde et euh, avec pas mal de cinématiques. Là on retrouve en fait euh, le, la même construction qui amène jusqu'au continent euh, des, euh, des terres givrées, mais voici... Donc euh, la Vipère. Alors la Vipère, on la, on la connaît déjà, hein, cette Tobikadashi euh, Vipère euh, qu'on a déjà affrontée dans Monster Hunter World, mais en version euh, moins vitaminée. Euh, Celle-ci euh, peut carrément balancer euh, des éclairs. Elle peut euh, également euh, vous empoisonner euh, grâce à des pointes qui sont euh, fichées sur sa queue. Et alors ce qui est rigolo, c'est que quand vous arrivez euh, à, ce, euh, à ce niveau, en fait il euh, n'y a aucune chance que vous sachiez que vous allez rencontrer en fait. Euh, un, un tobikadashi un vipère et surtout que celui-ci va vous empoisonner donc la chance que vous ayez des antidotes dans votre euh, <rire> dans votre inventaire elle est infinitésimale à ce stade du jeu euh, très clairement euh, c'est le boss qui nous aura enfin c'est le monstre qui nous aura ruiné euh, tout simplement parce que euh manque de temps, l'arme euh, qui était équipée ici n'était euh, absolument pas euh, la bonne, je suis reparti après avec une arme beaucoup plus rapide et bouclier euh, mais euh, le monstre euh, bah, a eu raison de moi euh, tout de même cette hache d'ailleurs hein, qui, euh, qui peut en fait euh euh, se, euh, se découper en fait euh, en deux et s'assembler pour faire une lâche encore plus grande vous voyez l'ennemi la... est extrêmement rapide retour au camp d'ailleurs, hein, nombre de fois illimité tant que vous êtes dans le, dans, dans, eh bien, dans le nombre de fois pardon, où vous pouvez euh, encore euh, terminer la quête et le nombre de fois où, enfin le temps euh, additionnel qui vous est donné pour faire euh, cette quête Alors Voilà, Alors je voulais finir par une petite scène de cuisine tout simplement pour vous dire que bien d'autres activités annexe dans la ville de Céliana Là, extrêmement importante parce que préparer des plats euh, vous donne euh, un certain nombre de bonus voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur Monster Hunter World Iceborne sorti le 5 septembre, continuez à nous suivre en tout cas sur Xbox Live.fr et on se dit à très bientôt pour de nouvelles euh, vidéos en attendant, très bon jeu profitez bien et Bye bye